Gabriel, je vais bien. Et c'est rare qu'on me demande comment je vais. Bonjour Gabriel, je vais bien. je sais que certains d'entre vous, vous n'aimez pas les enseignements mais j'aime beaucoup enseigner parce que euh, ça ouvre l'esprit on t'enseigne, ça t'ouvre l'esprit Donc je libère l'atmosphère de toute vibration négative. Bonjour Nice depuis le Gabon. Je suis au Gabon demain à Libreville. Bonjour. Donc voilà une nouvelle journée qui vient de commencer. Pour certains c'est la nuit. Je demande l'assistance des ancêtres qu'ils dirigent se direct. J'enlève toute manipulation de l'ennemi. Je viens bloquer tout œil maléfique, toute personne mal intentionnée. Bonjour à vous. Bonjour Karine. Je demande aussi que vous soyez éclairé pendant que je parle. Florent, moi je suis toujours épuisé. Tu dis quand on dirait que je suis épuisé. Moi mon éthique de travail, je ne je ne, je ne compte pas sur mon corps. C'est dit qu'il va attendre que mon, corps soit, que mon corps soit connecté pour faire ce que je veux. C'est qu'il ne veut jamais faire quelque chose. C'est mon corps qui suit, bon, qui suit mes actions. Il n'attend pas que mon corps veuille faire quelque chose. Donc, il y a les jeux par épuisé. Il y a les jeux par bien. Je m'en fous. Voilà. Bon. Euh, J'attends que les ancêtres me montrent dans quelle direction je vais vous diriger. Beaucoup d'entre vous avez.. Euh, vous êtes encore un peu passifs sur les choses que j'explique. Malheureusement. Bonjour Alexandre. Vous avez encore.. Euh, vous n'avez pas encore compris. J'ai une dame qui est venue à Yaoundé. Euh, elle était à Yaoundé avant-hier. J'annonce qu'on a un nouveau local à Yaoundé. Donc vous pouvez nous trouver à Yaoundé. Lavage, consultation physique et tout ça. C'est sur des jours précis, ce pas tous les jours de la semaine. Donc le local est à Titi Garage. Donc elle dit qu'elle me suit depuis juin. En juin, elle était dans le fauteuil roulant. Elle a commencé à écouter les enseignements que je donne. et euh Elle a commencé à mettre en pratique. Elle a quitté du fauteuil roulant et marchait avec deux béquilles. Après une béquille. Et avant-hier, quand elle me parlait, cette dame avait... Elle marchait, en fait. Elle me dit, il y a deux mois, elle est au fauteuil roulant. Et avant-hier, quand elle venait me donner sa dîme, elle n'avait pas de béquilles, elle n'était pas en fauteuil. Elle marchait. Et je lui ai dit, voilà, ta restauration physique... Maintenant les finances arrivent, parce que malheureusement beaucoup d'entre vous, vous avez, euh, on vous a laissé dans les trous. Les membres de ta famille t'ont laissé dans le trou, parce qu'à la base un choisi. Je dis tout ce que j'ai mis sur Facebook, comment savoir que je suis choisi? Un choisi, quand je vous donne les, les, les caractéristiques des choisis. À la base un choisi c'est quelqu'un qui est rejeté. Tu ne sais pas pourquoi, ta mère te rejette peut-être. Tu ne comprends pas pourquoi, ton père, même s'allie avec ses frères, qui sont tes oncles ou ses soeurs, contre toi. Et tu te demandes, mais j'ai fait quoi Toutes ces années, il y a les papas qui ont les enfants favoris. Ton père va pleurer qu'il n'a pas la jambe quand il faut payer ta pension, ou bien il faut faire quelque chose sur toi Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent mais dès que un de ses enfants, un autre de ses enfants vient papa sauve l'argent, il finance dès qu'un de ses enfants vient là oh, il faut ça papa sauve l'argent, tac tac tac tac, il donne une fille m'a parlé l'autre jour, euh, avant-hier j'ai consulté une jeune fille, elle me dit son père a plusieurs enfants, influencé par ses frères bien sûr son père prend la décision de l'envoyer aux États-Unis. Lui-même, il vit au Gabon. Dès qu'elle arrive, il était censé payer l'école. Deux mois plus tard, il dit qu'il n'a plus l'argent. Il abandonne l'enfant là-bas, il dit que rentre. C'est une fille de 23 ans. Elle dit que je rentre encore comment Que papa, si tu ne m'aides pas, je fais comment Elle dit que c'est un père qui est influencé par ses frères. Un degré qui ne peut même pas. Frères. Parce que les frères vont voir s'ils s'occupent de sa fille là, ah, il va tout lui donner. Donc, s'il avait 15 millions qu'il devait nous donner par an, divisé entre nous trois frères, il prend maintenant 5 millions, si il donne à l'enfant là, ça veut dire qu'il va rester 10 millions pour nous. Il faut qu'on élimine l'enfant. Donc, il y a même pas mis, ce sont les frères de votre mère qui vont aller travailler Pourquoi votre mère vous déteste. Donc, tu es détesté par ta mère depuis longtemps. Ce n'est pas maintenant, hein. ce n'est pas aujourd'hui, seulement. Toi et ta mère, vous savez que l'eau le et le feu. Ce sont les symptômes. tu as même pris la décision même plus de même plus de dire tes choses à ta mère parce que tu es dépassé parfois tes frères sont comme Joseph l'histoire de Joseph on raconte tout le temps là, c'est pas la blague hein. vous avez grandi, vous êtes du même pays après il commence à être jaloux de toi pourquoi papa t'aime trop hein? parce que tu rentres, tu te serviable. tu as mis l'eau pour que papa se lave quand il rentre papa comment tu vas voilà, tu aimes trop qu'on te voie, tu aimes toujours toi, hum? je dis que papa je sais pas ce que je vous ai fait, je suis seulement moi. Donc les choisis vont en voir beaucoup, bonjour Boris, les choisis vont avoir euh, l'adversité qui va commencer dans leur famille. Ils vont se liguer deux trois frères se mettre contre toi dans le groupe familial comme tu parles on snob oui reine voilà tu la benjamin on te déteste et là cœur est tellement noir que malgré tout le, le, le noirceur le père voulait faire les papiers de tout le monde il n'y a que pour toi qui a marché Il n'y a que tes papiers qui ont marché. Je vais faire les lectures d'énergie dans quelques moments. là Je vais d'abord parler des choisis. Et puis ceux qui auront fait les cadeaux, je pourrais lire euh, faire les lectures d'énergie. Donc, le cœur est tellement noir. Il te déteste n'importe comment c'est toutes les choses qui marchent. Voilà les signes que tu es un choisi. Parce que tu n'as même pas encore commencé à faire les choses. -là. Tu n'as même pas encore commencé à aider les gens. Leur haine, là, ça va te rendre fort. Parce que parfois, il y a des, y a des choses qui t'affectent, tu ne le sais même pas. Pourquoi mes choses ne marchent pas? Pourquoi? Parce qu'il y en a qui te détestent tellement au point d'aller travailler sur toi. Pourquoi tu n'avances pas? Un ami me dit une fois, ce que ça tante est parti, il s'est retrouvé chez un, un, un, un, un marabout pour regarder ses choses lui-même. Le marabout dit que ta tante est passée ici, ça fait quelques semaines. Elle disait que je te bloque parce que tu as volé sa télé. Et il savait que c'était un pas lui qui avait volé sa télé. Parfois, tu vois ton enfant là comme ça, ces choses n'avancent pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui est parti seulement... Même seulement le fait que tu peux pas dit que je veux bloquer l'enfant ici. Si. Donc il y en a, quand on dit qu'un oncle a bloqué l'enfant, de. ça veut dire que c'est le frère de ta mère ou le frère de ton père qui est parti parler contre toi, qui est l'enfant de sa sœur. Et c'est parce vous voyez le degré de méchanceté. Et vous savez, ce sont des choses que votre esprit va souvent vous montrer. Tu vas rester au seul tu sentir que ma tante, elle ne m'a jamais aimé. Ma tante ne m'a jamais aimé. Ceux qui veulent parler en direct, là, vous rejoignez, vous parlez. Que ma tante ne m'a jamais aimé, C'est officiel, c'est légal, tu connais. Et maintenant, ne vous voilez plus l'esprit. Ne vous voilez plus l'esprit. Parce que ces gens-là, pour vous, vous masquer encore, vous essayez de vous faire de vous convaincre qu'ils sont gentils. C'est quand même ma tante, non? Mais si vous savez le nombre de tentatives qu'ils ont fait pour vous bloquer, c'est que, que vous serez légalement ennemi. Donc tu restes, tu connais que I don't like this woman, she doesn't like me. On se voit dans les réunions familiales, on fait. <rire> oui. Voilà les signes. Parfois, quelqu'un arrive dans la famille, on dit, voilà, voilà, vous faites la réunion familiale. On veut, peut-être on on en veut envoyer l'enfant de telle personne parce qu'il a derrière le bac, non. Ta tante de donner l'enfant est en sixième. Non, pourquoi on l'envoie On envoie d'abord mon enfant. Ton enfant de sixième va aller à l'université. Parce qu'elle ne veut pas que tu bouges. Est-ce que si tu bouges... C'est que tu seras bien. Après, tu vas donner la voiture à ta soeur, à sa, à sa soeur qui est ta mère. Et comme elle était la, la, la, la plus aisée de la famille, les statuts vont changer. Vous savez, ce sont des sujets qu'on ignore souvent. Mais, parfois, tu dois arriver à la réalité. Tu dois accepter. Accepte que les gens ne t'aiment pas. Parfois, vous voulez trop négocier. Vous voulez trop faire la paix. Valais Val Valeska Merci pour les fleurs Et c'est comme une flèche dans ton corps Tu restes comme ça là Et le problème c'est que parfois ton père va te forcer Va, va, va par là Va, va par là, ta tante Tu as déjà ta tante que tu voyages Tu as déjà ta tante que tu pars à Paris C'est ton père qui t'envoie encore au choc. Parce que sa soeur l'a mis dans la bouteille. Et voilà, alors pour faire plaisir à ton père. Tata, je vais me marier. Oui, tata, je voulais te dire que je voyage. Ah, avant, ah bon, hein. elle ne va même pas se pointer à ton mariage. Le mauvais cœur de ça. En tout cas, ce qui m'est plein dans ma famille, c'est qu'ils ne cachent pas, ils ne cachent pas pour eux. Dans ma famille-là, on se connaît Roura, que Tchaka, oui. Quand tu es arrivé à Dubaï, tu as dit aux gens non. Tu es arrivé, tu l'as dit non. Voilà, la reine dit, sa soeur qui est, de, qui est son aînée de 25 ans, elle empêche ses grands frères de l'aider. Chaque fois qu'on a des enfants de cette même mère là, de cette même soeur-là, à la hauteur de millions, ça échoue. C'est comme ça. Karen, les, les plumes, c'est les anges qui te font, ils te montrent un signe. Arrêtez d'être... Le truc c'est que si l'un d'entre eux, la raison pour laquelle tu n'avances pas. Et je suis sûr qu'ils sont. Rennes, quand on dit les soeurs, comme ça, les soja, les soeurs, que, elle est partie travailler pour avoir le pouvoir sur ses frères. Et comme toi, tu es encore toute petite, jeune, je veux dire. Comme tu es jeune, ah, tu vas te dire, elle est grande, non eh, eh, avant que je naisse de terminer à Marie, il y a certaines personnes qui ne méritent plus votre respect. Vous Moi, vous dis-moi, cache. C'est une place. Et seulement se à prendre dans les coulisses que ça fait cinq mois que tu es en baignes. Et fais très attention parce que il y a des choses que tu fais souvent, tu ne dis pas à quelqu'un. Tu connais que la personne s'est fâchée de toi. Voilà, voilà, voilà le plan. Je vais vous montrer ça Et Les choisir. Tu es parti en Mbeng, tu ne lui as pas dit. Elle apprend. Elle t'appelle. Hey, ma fille! Oh. Tu sais, c'est ton père qui vient de me dire que tu avais voyagé depuis là. J'ai dire que je te voyais, mais je crois que j'étais à l'université là. Hein? Et... Oui. Faut Il faut qu'elle fasse encore les sketchs. Tiktok, j'ai fait les sketchs une fois là. Il faut que je le fasse encore parce que le scénario sont trop fort. Il est tout much. C'est too much pour moi. Too much. Je vous donne le numéro de téléphone pour les consultations euh, et pour les lavages, les lavages à distance. On va faire l'offrande à l'eau ce week-end. Donc, ceux qui ont... Les offrandes à l'eau, c'est 50 000. La dernière fois que je ferai 50, après, ce sera 100 000 francs. C'est des rites très puissants. Donc... Euh, donc. Le numéro de téléphone de Douala c'est le 00237 680 711 Donc j'ai dit 680 711 0701 71 0701 680 711 non 680 711 0701 693 50 22 606. 693 50 22 606. Et le numéro de Yaoundé, 655 31 0750. 655 31 0750. Gabriel, il y a un chiffre en plus dans ton numéro. 680 71 0701. Donc 680. Vous mettez le 00237 devant, peu importe votre pays. 693 50 22 66. 680 71 07 01. Oh, général, merci pour ta casquette que tu viens de me donner. Merci, tu vas bien. Thank you, merci. J'espère que tu allais faire ce que tu allais faire. Donc voilà, alors ta tante, là, non? Elle apprend que tu es parti en bengue sans lui dire. Que tu t'es marié sans lui dire. Oh, ma fille, je viens d'apprendre que tu t'es mariée trois mois. Elle ne précise pas que sans me dire. Elle ne précise pas. Oui, oh, ma fille, tu sais, je suis. oh, vraiment, tu viens avec ton, ton mari quand Tu viens me présenter ton mari quand Envoie-moi même l'argent de non. Fuis avec tes pieds. Run for your life. <t 'en> Merci pour les roses, général. Merci. Comme la personne t'appelle et fait la gentille. Voilà, tu es parti. À Ils ont pu bien dans tout le quartier, non Voilà, que tu allais à Dubaï. La gentillesse que tu vois là, c'est parce qu'il y a un dernier remède qu'on doit te donner. Fuis avec tes pieds et tes mains et tout ton corps pour ta vie. Parce que les gens la connaissent. Ils te calculent. Et... Faites très attention quand vos parents vont vous dire « Va saluer telle personne. » Merci général. Quand tu veux voyager, tu c'est la personne qui va payer ton visa. C'est lui qui va payer ton, ton, ton billet d'avion. Il y a même des parents que tu connais, que tu leur as dit tes choses depuis 40 fois. Et 40 fois que dès que tu as dit à ton père, ça n'a pas marché. Arrête. Prochain visa qu'on te donne. Tes parents ont publié dans toute la famille même avant que tu ne quittes pour Dubaï. Voilà. Même avant, et dit que général, merci au, Merci pour les roses, les fleurs, merci. Donc si tu sais que quand elle parle à la personne, et analysez, parce que votre intuition vous parle souvent. C'est moi que vous n'écoutez pas. Tu appelles ça mal. Tu dis à la main que je vois, je n'ai pas Yaoundé. Oui, maman, je vais fait deux mois, tu as WhatsApp, non Elle t'appelle en direct, ça ne passe pas. Euh, la femme de ton frère veut te tuer. Tu avais caché ton voyage. Mais si tu es à l'aventure, tu vas savoir ton élément, ça va t'aider à, à... ça va t'aider avoir le, le, le... dans le pays où tu pars. Quand tu connais que ta mère est comme ça, vous devenez sage. Quand elle vous dit sage, là, ce n'est pas la blague. Euh, tu vas aller faire comme... Elle va même t'appeler. Il y en a parmi eux que c'est le jour où tu vas... Tu passes à l'ambassade demain à 8 h La veille, elle va t'appeler alors que ça fait deux mois qu'elle ne t'a pas appelé. Ils ont les radars sur vous. Merci pour la casquette de cow-boy. Tu me mets la moustache. Et vais si tu as fait la demande pour me parler. Ceux qui envoient les cadeaux sur TikTok, là, vous pouvez faire la demande. Vous croyez qu'elle a fait comment pour savoir, vous t'appeler? Le lavage du mois, on ne l'a pas fait hier. Donc, vous pouvez toujours envoyer vos photos pour faire le lavage? Bonjour, Marcia de Malabo. Naël, ta mère fait des mois sans te parler, soudainement elle vient. Oh ma fille! Écoutez, quand on fait des mois, on ne se calcule pas, on ne se connaît pas. Moi je ne suis pas moi sur ça, je, je n'aime pas l'hypocrisie. Tu vois, déjà que vous au téléphone comme ça, là, il y a le vide. Tu vois, le, le grillon fait cri, cri, cri, ou bien le corbeau fait croire, croire, croire, parce que vous n'avez rien à vous dire. Voilà pour vous les signes. Tu m'as suivi depuis hier et tu as fait le lavage. Et dans la nuit, on t'a menacé. Ce n'est que le début. Ils t'ont menacé bientôt. C'est toi qui vas les taper maintenant dans le rêve. Général, merci pour les roses. Merci beaucoup. Donc, général, on a déjà tellement parlé. Merci pour les roses. Je te comble de roses. Je te couvre de bénédictions, général. Je déclare l'ouverture de tes portes aujourd'hui. Je déclare les rentrées d'argent sur toi que tu n'avais même tu ne t'attendais même pas. Je viens ouvrir ton chemin, comme tu es en train de donner chez moi. Je déclare aussi que les, les, les contrats que tu attendais depuis, il y a un grand contrat que tu attendais qui va se concrétiser aujourd'hui. Toi, tu es quelqu'un que tu as beaucoup d'argent qui arrive, hein, beaucoup. Tu vois il y a beaucoup d'argent dans tes nuages, beaucoup, beaucoup, beaucoup. beaucoup. Et tu es déjà des personnes que l'argent vient à toi facilement. Tu es très généreux, mais l'argent vient aussi à toi beaucoup facilement. Bonjour Mélissa et bienvenue. Sonia, tu m'as écrit sur WhatsApp, il faut écrire à nouveau. Il y a les jours où on a avec le nouveau local qu'on est en train d'ouvrir, les secrétaires sont plus, étaient plus en train de bosser sur le local. Il y a beaucoup de messages qu'on n'a pas vus. Alexandre, pendant que tu attends ton visa, tu ne dois pas rester comme ça sans rien faire. Donc, vous devez apprendre à ne pas manquer les petits signes que Dieu vous montre. Il y a les gens qui ne vous aiment pas, quand ils viennent à côté de vous, vous sentez. Donc, tu sais que ma tante, depuis qu'on est petit, elle ne m'aime pas. Pourquoi soudainement, elle veut venir organiser mon mariage Pourquoi Voilà une bonne question que tu dois te poser. Donc ça, c'est le premier signe pour les choisir. Tu es détesté par ta famille. Deuxième point, comment savoir que je suis choisi Comment Tu es très attiré par la spiritualité. Un choisi, tu peux avoir vécu 40 ans et ça c'est. Voilà. Il y a même des dons qu'on avait, tu, tu avais qu'on ne t'a pas dit. Tu avais même une chaise au village que tu es censé être le successeur de quelqu'un, on ne t'a pas dit. Donc tu as même deux de tes ancêtres qui, ont, qui sont venus te donner le pouvoir. On ne t'a pas dit. Parce que certaines personnes ont su, mais ils n'ont pas. Ils ne t'ont pas dit. Parce qu'ils savent que s'ils te disent où ils te donnent le pouvoir, ça va t'apporter l'argent. Ça va t'apporter l'argent. Satana de si c'est quoi là Le numéro du Gabon va passer demain. Je suis au Gabon demain. Douala, Yaoundé, sur place, j'ai mis tout le personnel pour s'occuper de vous. Donc quand vous venez acheter les produits. Donc, beaucoup de ces personnes-là, ils ont vu votre pouvoir depuis que vous êtes petit. Mais ils ne vous ont pas dit et ils n'ont pas activé votre pouvoir. Florent, merci pour les fleurs. Ils ont su que l'enfance c'est la voix. Qu'elle a quatre yeux, si on dit on va dire dans un thème comme ça. Elle a quatre yeux. C'est avec les ancêtres successeurs de la grammaire. Mais on bloque. On bloque. Non, pourquoi est-ce qu'on a... Non, voilà. On bloque. Ils vont faire des problèmes quand il s'agit de, de venir te donner ta chaise ou de prendre la terre pour mettre sur ton, ton, ton, ton ici là vous ça te donner le pouvoir là. Hein? Tu vas voir la méchanceté de tes oncles maintenant. C'est là que tu vas voir. Quand j'étais petit on venait te parler dans les rêves. Après ça a disparu. Merci pour les roses, Paty. Paty c'est toi sur la photo? Quand il passe à Bafoussan, je consulte plus à Les gens de Bafoussan, vous n'aimez pas payer. Vous aimez dire que vous êtes pauvre alors qu'il y a à Et ils savent que tes choses sont bloquées depuis. Mais c'est parce qu'on ne t'a pas mis sur la chaise de ton arrêt grand-mère. Ils ne vont pas te dire. Et quand ta mère, est s'impétonne à un degré plus, plus, plus, bête comme ça, comme le museau du chien. Quand tu vas quelque part, tu m'écoutes, tu commences à voir les signes que tu as choisi. Les tu étaient vieilles, tu commences la Bible sel. Ma page YouTube, il y a beaucoup d'enseignements dessus. page YouTube, c'est The Gives Academy. Donc, T-H-E-G-I-F-T, -E, espace, de The Gift Digger Academy sur Facebook et sur... Attends, je vais vous mettre ça en commentaire. Ici, là, vous allez prendre. Merci beaucoup. Voilà mon Facebook et mon YouTube de Gift Digger Academy. marie je tu dois au village pour que ton projet aboutisse, ton projet de voyage. Tu a beaucoup de blocages, Marie là. À Libreville, je suis à.. Je suis où là Saint-Germain. Le local est à Saint-Germain. Le numéro, c'est le 00237-680-711-0701. 237-680-711-0701. Beaucoup d'entre vous, quand vous étiez petit, on a dit à votre mère que l'enfance est là. On a dit à votre mère ce qu'elle doit faire. Mais comme ta mère, c'était une simple tonne. Le numéro du Gabon c'est le 0741 80 080 mais c'est à partir de demain que vous pouvez appeler. Le deuxième numéro du Gabon est El -Money. 07 0747 39 79. et le nom c'est Jean Déric 0747 39 179 Donc tous ceux qui sont à l'international, peu importe votre pays, le contact pour nous c'est le 00 237 680 71 07 01. Merci pour les fleurs que vous avez données. Donc, beaucoup de ces personnes-là connaissaient vos dons, ils ne vous ont pas dit. Ils connaissaient vos dons, ils n'ont pas activé. Maintenant, vous voilà. enfant c'est à 4, il faut bien protéger l'enfant. Il ne doit pas aller en vacances chez quelqu'un. Tu es parti en vacances chez cette famille. Lauricia neige. Est-ce que c'est toi sur la photo? Merci pour le cadeaux. Au Gabon, la concession, c'est quarante mille. Lavage, quarante mille. Beaucoup d'entre vous, vous avez des pouvoirs, mais on n'a pas activé. Et quand vous écoutez mes vidéos maintenant, vous commencez un peu à comprendre qui vous êtes. J'ai dit en premier que vous êtes détesté par votre propre famille. J'ai dit en numéro deux, que votre, votre, vous êtes spirituel. Et quand vous allez commencer à vous rappeler, plusieurs fois, on vous a dit. Et si tu demandes même à ta mère, ta mère va dire, oui, quand j'étais enceinte, on m'avait dit que. Oui, quand j'avais deux ans, on m'avait dit que maman pourquoi tu n'avais rien fait, pourquoi tu n'avais rien fait donc vous qui attendez toujours, Bertrand merci pour les cadeaux, vous attendez toujours que quelqu'un, vos mères et vos pères ne vont rien faire pour activer vos pouvoirs comprenez ça une fois, une place Maintenant que tu as compris, qu'est-ce que moi-même je fais alors? Parce que beaucoup de ses parents vous ont enterré dans les trous. Certains sans savoir. D'autres... Tu... le Quand tu rêves que tu parles à un lion... C'est -ce vraiment de tes ancêtres qui veut te dire quelque chose ou bien sûrement te donner un pouvoir. Vous devez commencer à collecter, collectionner les preuves, les petits détails. Ah oui, à tel endroit, ma... j'ai rêvé de ça à tel moment. Oui, on m'avait dit l'autre jour que devais... On m'avait prophétisé. Tu commences à rassembler les pièces à conviction pour comprendre ta vie. Un des signes que tu, tu as choisi, c'est que tu rêves toujours trop grand pour ta famille. Donc, dans ta famille, hein, quand tu les vois, tu, tu as toujours su dans ton cœur que même si on a grandi dans une chambre où on était 10, on dormait au sol avec les cancres là et, les, les, et ton médiori là. Mm -mm. Mm -mm. moi là mon cas sera différent donc c'est quelque chose qui est incrusté dans ton esprit c'est comme ça que tu sais je veux aussi préciser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de me diriger dans toutes les directions tu peux souvent rêver de quelque chose ça ne veut pas dire que tu vas aller faire la chose que le rêve t'a dit oui Voilà, j'ai rêvé que euh, on me poursuivait toute la journée au lieu de, de prophétiser sur ta vie, de sortir aller travailler, c'est dans ta tête, ça te de l'esprit. Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Il y a les rêves que tu te réveilles, tu annules. Tout poison qu'on a voulu me donner dans la nuit, j'annule. Toute personne qui a voulu voler ma gloire, j'annule votre travail. Est, tu lèves qu'on a volé ton bébé et tu n'as jamais accouché, bien évidemment, ça veut dire qu'on a bloqué ton utérus. On a bloqué ton utérus. Vous devez comprendre que les, les rêves que Dieu a mis dans votre cœur, Vous-même, vous, vous pouvez pressentir votre étoile. Donc tu peux pressentir. Joseph, par exemple, Joseph avait rêvé son étoile était au-dessus des autres. Il a fait ça deux fois. Quand il est venu leur dire c'est vrai, mais lui-même il savait. Donc je suis quand même dans la fosse, là où on l'a mis là, en étant dans la fosse, Joseph savait que on l'envoie ses Potiphar. On l'envoie en prison. Après, on vient le trouver en prison pour l'élever. <rire> Donc vous aurez. Euh, et le tout c'est quand vous allez avoir votre vision, les gens ne vont pas croire. Votre famille ne va pas vous croire. Et tu rêves trop grand. Souvent, tu vas effectivement rêver, tu vas te voir avec les gens qui sont riches. Tu vas te voir avec les Samuels. Les, euh, les stars, en fait. Parce que dans ta famille, tu es censé t'élever plus que tout le monde. Il y a aussi les rêves de, de fusils, la compte de fusil, beaucoup ont lancé les flèches sur toi. Et c'est que parfois vous vous dites que ah, je suis important, qui peut vouloir mon mal Mais effectivement, il y a les gens qui veulent ton mal. Il y a les gens qui veulent ton mal. Donc ça, c'est les rêves qui vont te font savoir qu'il y a les gens qui sont, ils sont focalisés sur toi, ils ne veulent pas que tu avances. Donc, je vais déjà donné trois signes. Le quatrième signe qui a un peu à voir avec le premier, tu es la bête noire de toute ta famille. Donc, tu es comme la, la brebis galeuse. Tout le monde dans ta famille, on te regarde toujours de haut. Réunion familiale, on te méprise. On te méprise. Tu sais pas ce que tu as fait. Tu alors que tu essaies d'être gentil avec les gens, du mieux que tu peux. Merci Eudoxie. Et on ne prend pas ce que tu dis en considération ça un donc tu aussi là comme ça en tu parle on dit ah Adol, la fille là ma chérie deviens seulement riche ne t'inquiète pas c'est une question de temps c'est une question de temps bon je vais maintenant faire les lectures d'énergie pense que j'ai un peu expliqué comment savoir que je suis choisi euh, Youf, merci pour la fleur Youf, tu es un homme et une femme Florent Florent Nanko Tu as, tu as commencé à faire le bain de pipi parce que tu as beaucoup de voile euh, C'est déjà des choses que tu commences à parler, travailler avec les gens. Mais quand il faut concrétiser et que l'argent tombe, dernière minute, ça, ça se gâte. Ça avoue aussi avec tes pensées. Tu as beaucoup d'attaques sur ta tête, là, sur ton mental. Parfois, enfin, tu doutes que tu seras le, le, riche votre, le plus riche de votre famille. Fais le lavage des pipi aussi, Florent. Dinesh. Merci pour les roses de Dinesh. Généralement, vos noms sur TikTok, ce n'est pas vraiment vos noms. Boris Gimno. Tu avais demandé la dernière fois si tu étais dans quel pays tu étais. Tayoyo, merci pour le compliment. Loveline, je me rappelle de toi, je parlais de toi hier. Très simplifié dans ta famille. Est-ce que tu as commencé le lavage au sel Nanko. Ouais. ça confirme ce que je pensais. Tu as de... Dans ta famille, il faut que tu partes au village. Je te vois au village, on quelque que je fais au village. Et tu vas sûrement rencontré même quelqu'un au village. On doit partir pour faire territoire au village. Tu vas rencontrer quelqu'un là-bas. Il va t'aider, beaucoup t'aider même. Cette personne va t'aider beaucoup pour les rites. Il va te montrer d'autres choses que tu vas faire. Soit comme tu as fait un cadeau. Merci beaucoup. Soit tu es souvent, euh, quand on pense à te faire de la faveur, après on, on t'oublie. Quelqu'un dit, ok, je vais t'appeler, je vais t'appeler, après t'oublie. Donc, il y a un certain voile qui fait qu'on ne voit pas ce que tu fais, on ne te connaît pas trop. Il y a Bertrand. Là. Bertrand, c'est vous maintenant dans la maison hein? Cute smile. On est très jaloux de toi dans ta famille. Cute smile. Comme si tu sais que tu seras une célébrité. Et ça dérange les gens. Soriane Soso. Très entrepreneur. Battante Soriane Soso. Tu vas te lever. Lève-toi. Laurice neige. Euh, comme si tu as beaucoup de batailles d'apparence. Il euh, y a des jours où tu veux te mettre bien, il y a des jours où non. Et les gens de ta famille qui t'attaquent savent ça. On joue beaucoup sur ton mental. Parfois, on vient physiquement te, te, te décourager. Merci pour la fleur, Junior Landry. Bertrand, il y a aussi beaucoup d'oubli sur toi. Parfois, les gens veulent travailler avec toi après, ils t'oublient. Bertrand, est-ce que tu as une entreprise Tu fais quoi dans la vie, Bertrand Junior Landry, tu as beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais parfois, tu hésites, tu hésites. Et cette hésitation-là, ce n'est pas naturel, ce n'est pas normal. Tu es sais, que si tu fais 50 trucs en même temps, ça va marcher. Chris biz. Tu es sûrement dans un pays où tu traverses seulement pour quelqu'un, Chris Biz Lance-toi ton compte, lance deux, trois choses. Delphine, Tadjé, on a mis un voile pour que tu te caches beaucoup, que tu, même pour vendre tes choses, que tu aies peur. Voilà, peur sur toi. Sois, sois. Candice, tu as le désir, tu veux sortir vraiment de ton trou, Candice. Tu as le désir. Maintenant, tu es quelqu'un que tu vas beaucoup ramer pour avoir tes choses dans la vie. Ce qui fait que tu il faut beaucoup faire ton travail spirituel. Tu as sais, l'impression qu'il te faut même une période de trois mois avant que tu commences à voir les premiers signes. Tu fais chaque jour, chaque jour. Déjà, quand tu bloqué, c'est le genre qu'on va rendre tes choses très difficiles. Clara Kiss. Merci. On a mis euh, le retard sur tes affaires, Clara. On a fait le genre que tu. Tu fais un truc que ça devait faire deux mois pour sortir. Tu pas pris que deux ans. Donc, euh, tu as beaucoup de bénédictions qui vont finir dans, dans ton âge que tu es maintenant là. Donc, je vois le découragement. Ne te décourage pas. D'accord. Clara, tu dis que c'est ça. Ok. Envoyez les fleurs et les cœurs. Partagez le Facebook. Partagez la vidéo. Allez, ben, ça y est, il faut. Est-ce que tu as appelé le lavage ou la consultation, Vanessa Tu es très belle, tu te caches beaucoup. Tu dois oser pour aller vers tes gens, vers tes clients. Euh, Ingrid Keddy, tu es la lumière de ta famille. Maintenant, tu as l'impression que tu es seule. Parce que tu es incomprise et tu... Tu essaies, tu essaies, tu essaies, tu essaies seule en fait. C'est comme s'il si n'y a personne qui peut rester comme ça et dire que « Ouais, regardons un peu le statut de l'enfant ici. » Ce sont les choses qu'ils ont fait quand j'étais petit pour te bloquer. Quand vous envoie les, les cœurs et tout à la vôtre, tout le monde, je peux voir. Euh, Jack La Mèche. Jack La Mèche, ok, tu veux me connaître, tu as l'impression que tout ce que je dis, a un sens. Ben c'est vrai, non, on, a, on va faire comment Si je ne parle pas comme ça, pourquoi ça vous éveille Pourquoi vous comprenez que tout ce que vous subissez depuis, que ce n'est pas censé être comme ça c'est le début de ton avancement, c'est le début de, de, de le début du, de la fin de tes problèmes. <coughs> Clara Kiss. Comment ça te laver avec le sel déjà, Clara Kiss? Et tu es quelqu'un de très pieux aussi, tu es très pieuse. Et en un moment tu es même fatigué de servir. Tu es fatigué d'être pieuse. Clara Kiss. So, quand tu veux, tu as un peu, tu vois, le, le frein. Quand tu fais tes choses, soit lance-toi à fond. peut-être, je sais pas qui ah, ils sont là ça merci Claude Nomo il voit une onction présidentielle sur toi carrément genre un diplomate, Claude Nomo il sait pas si on, comme, soit on a combattu tu n'as pas fini l'école parce qu'il savait que c'est l'école qui été envoyée loin soit si tu as fini tu as été limité à un petit boulot et tes compétences normales, ce pas ça que tu travailles tu ne travailles pas dans ça Cute smile, merci pour les fleurs. Cute smile, euh, lave-toi beaucoup. Lave-toi avec les sels. Il y a un sel qu'on vend, le sel arc-en-ciel. Ça va activer tes chakras. Cute smile. Il y a beaucoup de mauvaises énergies sur toi. Cute smile. Ce qui fait que ça. ça... Je te vois, en fait, tu as les projets. Mais tu as l'impression que. Tu penses bien au projet, mais quand il faut faire. Ah, tu dis, ah, ça va me changer quoi Non. Tu as l'inspiration, mais la force pour concrétiser n'est pas là. Maëva. Maeva, réseaux sociaux. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, je sens que tu as de. Tu, tu, sur ta chaîne, il faut. Je ne sais pas quel genre de contenu tu vas faire, mais je te vois euh, en train de percer sur les réseaux sociaux. Maeva, Mon compte TikTok, c'est Reine Lumière. Ceux qui veulent aller sur TikTok. Raïssa. Mangumba, je suis sais pas, un truc comme ça. Euh, bon, Claude, tu as dit que c'est vrai. D'accord. Ce que j'ai vu de toi? Mangoumba, il faut que tu m'écrives encore pour que je vois ton nom. Euh, Trident si c'est toi qui es sur la photo. merci pour les roses. Tu es solitaire. tu as. C'est comme si tu as tellement essayé. À un moment, tu te vois un peu comme si tu t'es tu retiré dans un lieu. Et... Ils sont en train de te fortifier pour que tu sortes à nouveau. Et de voir aussi tu as pris du recul et tu t'es chargé pour mieux percer. Maëva m'aimé. Il y a le kit, qu j il y a un kit que j'ai fait qui s'appelle le kit célébrité. Tu as fait le lavage pour, tes, pour ouvrir tes chakras. Tu, as, tu es quelqu'un que quand on te voit, tu attires beaucoup les gens, Maëva. Maintenant, Massidia, je ne vois pas ta photo. Ruth, merci, Ruth. Oh, Ruth, Ruth. Ruth, la mannequin de votre famille. Oh là là. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Pourquoi, Jean, ta famille te déteste beaucoup comme ça? Depuis que tu es petite. Beaucoup. Oh, les fleurs. Qui vient de m'envoyer la fleur? Oh my God, pardon, mets ton nom. C'est l'esprit qui t'a dirigé. Quelqu'un mis les fleurs sur ma tête, je dis, toi qui là? Les vais on mon arrivé, voir qui a fait ça. Comment est-ce qu'on fait ces fleurs-là Parce que j'ai une prophétie particulière pour toi. Oh là là, je sais même c'est qui. C'est qui qui a envoyé le, le truc sur les fleurs, sur la, la tête-là C'est toi Ingrid. Les, non, je vois les, les, quelqu'un mis les fleurs sur ma tête-là. Chara Fatima, chaque fois Ok, c'est toi Ingrid qui dit. Ouh. Tu es une reine de l'eau. Il va falloir que tu actives ce pouvoir-là. Bah, ce n'est pas par hasard que tu as voulu me mettre cette fleur-là. Tu dois faire... Euh, tu sais quoi Que Je vais te chercher, je vais te t'envoyer le message inbox. Écris-moi après ceci, je vais te dire ce que tu vas faire. Parfois vous ne vous connaissez pas. Donc je vais te suivre à l'instant. Ok, quand TikTok commence à écrire, les... voilà, je t'ai suivi. Après, tu vas m'écrire. Il y a des choses que vous faites, ce n'est pas. C'est ton instinct qui te dit. Et cet instinct là en fait, c'est toi, c'est le vrai toi qui est dedans. Luna, <rire> bonjour Luna. Merci. Très peu de personnes peuvent me reconnaître. Très peu. Mais ce n'est que ceux qui ont déjà ça en eux. Parce j'active aussi les gens. Donc, euh, Batouli, merci pour les roses. Bah, de Ruth, tu vois, là, je commençais par là, je pensais, je te disais déjà que mon équin de ta famille. Euh, je crois que tu, tu aimes beaucoup, tu as bien t'habillé, prendre tes photos. Euh, ça, c'est les choses qu'on attendait beaucoup, jalousé dès l'enfance. Beaucoup. Donc, euh, tu dois faire beaucoup de. Il y a le, y a une, le nettoyage. Lave-toi avec du pipi, fais ça 7 jours. Bain de pipi le matin 7 jours. Euh, c'est <coughs> comme si. Je te vois aussi l'attraction pour les hommes. Quand un homme vient, après quelque chose qui le chasse. Donc, je crois qu'il va avoir peut-être un truc de mari de nuit aussi. Soit ta famille t'a donné à quelqu'un, soit attaché à une entité quand tu étais petite. Donc, ce qui fait que ça te donne beaucoup de problèmes dans les relations. Batouli, Balde, très timide. Merci, merci pour le truc que tu as donné là. Batouli, tu es timide, tu es réservé. Euh, il faut que tu sortes de ton. C'est qui dit qu'elle attend les papiers là, grandissent, je pense user quelque chose avec le lion sur son profil tu l'as fait une offrande à l'eau je fais les offrandes à l'eau ce week-end, demain envoie tes sous pour faire ton offrande à l'eau donc je vous ai dit euh, hier qu'on battait l'ofulina aujourd'hui, on part à 10h donc Batouli, tu dois euh, tu as une sorte de... on t'a beaucoup frustré quand tu étais petit Je sens la frustration dans ton estomac ici là. on t'a frustré beaucoup quand tu étais petit donc quand tu, tu as grandi là tu as, tu as peur tu vois la timidité en toi donc c'était lavage au sel qui vont beaucoup t'aider pour ça. Fais un bain de purification aussi avec le sel saint de Jésus. Georgette Atéba. tu as la fureur dans les yeux. Tu es euh, une lionne. Bonjour Sony. Bonjour. Comment Bonjour, tu vas? Ma ça va un peu, mais pas trop la fois. Oui. Tu vis où Je, voulais... je viens en Allemagne. Tu as les papiers Oui. Oui. Dis-moi alors, qu'est-ce qui ne veut pas Il hum, y mon fils qui est malade, je suis un peu coincé par rapport à lui. L'esprit a un esprit qui est passé par toi. Tu as un esprit, euh, je dirais même quelque chose qui C'est sur ta poitrine, quelque chose qui t'affaiblit beaucoup ça met une grande lourdeur sur toi et c'est même dans votre maison cool. euh, je sens que ça te tient les bras euh, les, les biceps là. on a eu accès à ton fils en passant par toi il euh, y a les rites que tu n'as pas fait et tu es quelqu'un qui te parle tu t'as avant de faire pourquoi Je vois beaucoup de lourdeur parce que je ne suis pas sûr parce que tu n'es pas su de la personne qu'on me demande de faire. Bon, par exemple, ma maman, moi, j'ai toujours cette peur-là. En fait, je ne sais pas. Ça, c'est même un esprit qui t'influence dans ce sens-là. Parce qu'il y a des choses qu'on fait sur toi pour t'attacher genre que même pour aller faire ton travail spirituel, tu ne peux pas, pas faire. Quand on te dit quelque chose, tu pèses, donc on pèse. On voit beaucoup de douleur sur toi. Il y a comme un esprit qui te retient au sol, qui t'empêche de t'envoler. Donc, il faut que tu. Comment lave-toi au sel aujourd'hui jusqu'à tu ne blagues pas? Parce que c'est des couches, il y a des couches de blocage sur toi. Ton l'enfant, c'est vraiment parce que son esprit n'était pas assez fort pour tenir. Toi, tu es habitué. Tu es habitué à la routine de l'odeur. Oh, oh. Donc tu dois. Euh, il a quel âge? Il a 5 ans et il parle à peine en fait. Oui. Et sans le chakra du cœur, là, ton cœur, le chakra paix. du cœur est attaqué. Mmh. Mmh. Ton cœur. Il y a beaucoup et de trucs dans toi, beaucoup d'entités que confiance. Oui. Et regarde, le problème de ton enfant, hein, ça vient de toi. On est passé par toi. Ta, ta mère t'a demandé de faire quoi vous le faire mmh, Elle m'a demandé de prier. Bon, j'ai commencé déjà à prier chaque matin et soir. Depuis deux semaines. Bon, elle me demandait ça depuis, mais moi, je ne le faisais pas trop. Parce que je ne croyais pas. Je disais qu'avec les remèdes d'ici, ça allait aller mieux, mais ça ne va pas toujours. Et tu sais, quand tu négliges ce qu'on te dit de faire traditionnellement, tu vas, tu vas aller vas donner les faux diagnostics des blancs, là. Oh, il a l'autisme. Oh, il a ceci. Mais, Donc, il faut faire... Euh, et ta foi, ta foi est très faible aussi faut très faible. Commence les bains de sel dès aujourd'hui et tu le fais aussi le bain à l'enfant. Tu cherches le jujube, tu mélanges avec le sel, tu verses dans la maison. Parce il y a beaucoup de locataires chez vous. Vous n'êtes pas, pas les seuls locataires de votre maison. Le sel avec le jujube. Tu lis le somme 35 sur ce sel. Somme 35, écris bien. Tu verses dans la chambre de l'enfant, tu verses. Oui. Tu achètes la statue de la Vierge Marie, tu mets dans la chambre de l'enfant là. On l'attaque beaucoup la nuit. J'ai la statue de la vieille ma... mais elle à sa chambre, euh, que j'ai pris depuis que je revanche moi. Bon pour commencer tu fais ça, et puis euh, tu fais aussi, fais même trois jours de jeûne. Mm -hmm. Alors, ton esprit est très faible, tu n'as pas quelqu'un que tu as le désir de quelque mm -hmm. chose. Donc ça va faire d'abord ça, ça va commencer à te remonter. Et il y a beaucoup d'enseignements sur ma page, écoute, tu t'en prie, ça va remonter ton esprit. Et dans les enseignements, je donne beaucoup d'astuces, beaucoup d'astuces qui vont t'aider. Ok. Bon, bonne journée. Merci mm -hmm. Vous savez, certains parmi vous, vous avez ouvert tellement de portes que là où vous êtes là, c'est grave. Vous êtes, euh, oui, oui, pour, le, pour faire le don à l'orphelinat, vous en, vous envoyez le, quand vous, faites le, vous envoyez par OM, vous, vous, en, vous écrivez sur WhatsApp pour dire que voilà ce que j'ai envoyé. Parce que par jour, on a trop de transactions. Donc, quand vous envoyez pour l'orphelinat, vous devez identifier, vous dire que voilà, ça c'est pour l'orphelinat. Donc, c'est le 698-367-221. Euh, 698-367-221 Le prénom c'est Jocelyne Quand tu m'envoies l'argent, tu regardes le prénom, Jocelyne va s'afficher Donc on va là-bas à 10 euh, Tout à l'heure Même si c'est le cahier que vous avez Vous vous, vous donnez Ceux qui sont à doigts là Ça a fait un, ça a fait un goudon Banguin Avant le cimetière L'orphelinat s'appelle orphelinat cœur de Jésus Donc on va y aller tout à l'heure la dame, à l'âge environ 25 ouais. enfants, peut-être même plus. Hein. Et euh, à la rentrée comme ça, ça pèse beaucoup. Parce qu'il n'y a pas une institution qui donne, la, qui donne de l'aide. C'est ça, 698-367-221, c'est ça. Donc, vous envoyez un message sur euh, WhatsApp au 693-50-22-66. Ou bien vous appelez même en direct sur le numéro vous, auquel vous avez envoyé. Vous dites que j'ai fait un don de tels sont pour l'offre donc soir merci pour le, le fleur merci qui d'autre veut passer ah il y a une musique qui a fait des cadeaux tout à l'heure patty je vais te prendre je crois que tu as fait des cadeaux tout à l'heure Blandine Flo, bout de champs, Blandine Flo. Tu te caches beaucoup, on t'a beaucoup abandonné. Et tu euh, comme dans une impasse, tu ne te vois pas. En fait, tu doutes tellement de toi. Et c'est comme si quelque chose qu'on t'a même lancé, en fait. Tu te laves déjà au sel. Bonjour, ma reine. Bonjour, comment tu vas, Patti Je vais bien, j'espère que vous aussi. Très, très bien, merci. D'accord. Très combattue, tu es très, très ambitieuse. Ne te décourage pas. Et euh, tu as une force, une très grande force à l'intérieur de toi. Mais, mais je vois un peu comme si tu, malgré tout ce que tu fais, c'est comme si ça ne donne pas, je sais un comment dire. Donc si tu fais les efforts de 100 000 francs, voilà. tu vas te retrouver avec euh, 2 000 francs. Euh, ça, c'est une sorte de mauvais sort carrément. Je vois carrément comme s'il y a des gens qui prennent, euh, qui prennent, qui viennent voler dans ton porte-monnaie spirituelle. Voilà, c'est ce que je vois. Euh, tu es dans quel pays au Gabon D'accord. Euh, tu, tu es déjà allé à l'eau Je pense que c'est comme si tu ne les as pas reconnus. Tu que c'est comme si tu les as pas honorés. Non. Tu dois aller. Oui c'est vrai. C'est vrai c'est vrai ma reine parce que la semaine dernière j'étais à Port Gentil et j'ai eu cette vision d'aller à l'eau mais malheureusement je suis pas partie et j'ai raté mon vol. Oh, oh, oh. <rire> Là, vous aimez blaguer, vous aimez blaguer. <rire> oui. C'est chaud. Euh, C'est chaud. Gérald, tu dois absolument le faire. Tu es tu dans quelle ville À Libreville. D'accord, je suis à Libreville demain. Normalement, je fais des offrandes demain. Euh, faut que tu fasses des offrandes à l'eau. Fasse -il le faire. Euh, vous savez, parfois, on peut vous demander de faire quelque chose. Tu vois, la chose peut-être va te coûter. Euh, supposons 100 000, 200 000 Mais oui. ce, qui, ce, que, ce que tu perds En ne faisant pas la chose L'enjeu est trop trop important Pour que tu te permets Mais de voilà. dire Que je ne vais pas je le faire C'est ma reine oh. Alors, Vous venez confirmer Vraiment beaucoup d'interrogations Et ça me fait plaisir Voilà. Donc, Donc. Je crois que je suis obligée De le faire et il y a beaucoup de bénédictions là-bas pour toi. Vraiment, je vois carrément une reine sortie de l'eau et te donner beaucoup de cadeaux. Et euh, tu vas voir, beaucoup de portes vont commencer à s'ouvrir, beaucoup. Maintenant, chacun doit identifier sa chose. Ce n'est pas que c'est pour tout le monde que c'est cette chose en particulier qui doit donner. Et je vous dis, comme elle-même, elle a dit que l'Esprit va te donner une idée. Écoutez, Dieu n'est pas, pas le genre qui fait ces trucs qu'il cache faut que tu non non non il va toujours te donner une idée peut-être tu tombes sur ma vidéo je chante peut-être d'offrande à l'eau ou tu tombes sur ma vidéo je chante par l'offelin il mmh. t'avait mis à cœur depuis deux semaines que fais un don à tu tournes tu tournes tu tombes sur la vidéo je dis on parle au final tout à l'heure fais le don ça te confirme en fait parce que votre bon c'est que vous n'écoutez presque jamais euh, l'esprit et euh, voilà donc il me montre que tu ne les as pas honorés tu les as pas honorés voilà donc euh, tu pourras, si tu veux, tu peux venir avec nous demain pour faire Est-ce qu'on doit y aller demain euh... oui, je, mmh. je viendrai Ok, pas de soucis Bon, tu passes une bonne journée tu peux... Je vais te suivre déjà comme ça, tu vas me faire un inbox oui. A tout à l'heure D'accord, merci mmh. beaucoup De rien ma chérie oui, Merci Et bonne journée Merci beaucoup Vous savez euh... oh, J'entends cette dame je la cherche pour la suivre. On un peu. Ça confirme juste. Parce qu'il y en a parmi vous. Parfois, on vous dit les choses. Vous ne, vous ne prenez pas au sérieux. Tu, vois, tu vas ramer beaucoup. Tu vas beaucoup ramer. Tu fais les choses. Ça ne marche pas. Tu fais. Ça ne marche pas. Quand j'ai parlé d'un truc qui là, l'esprit a dit va faire. Toi, tu as dit ah. Bon, je suivi, Pati, tu pourras me faire un message inbox. mais merci pour les fleurs. Il euh, y a une jeune fille là qui m'a envoyé beaucoup de fleurs. Je vois si tu as fait la demande. Tu n'as pas fait la demande pour parler avec moi, ma chérie. Euh, Momo, oui, tu m'as aussi fait beaucoup de fleurs tout à l'heure. Léhi, là, tu es en France et hein. prends le numéro sur la page. L'étoile. Oui, L'étoile, je vais te prendre après. Oui, bonjour. Oui, allô. Oui, bonjour, ma Vous allez bien? Très bien. Tu es dans quel pays? Allemagne. D'accord. Euh... Beaucoup de. Hum, tu es très ambitieux. Tu es très discipliné aussi. Tu as beaucoup de projets. Mais tu as, as... vois un peu comme si les gens de ta famille as les projets de vie très les gens de ta famille normalement la richesse n'est pas dans ta famille mais toi tu es quelqu'un de très chanceux aussi tes portes se sont beaucoup ouvertes euh, et je vois un peu de jalousie du côté de ta famille pourquoi ils on disait que tu n'as pas tu là voilà, que tu sont jaloux de ce que tu es, ce que tes choses avancent et du coup il y a beaucoup de un peu de ralentissement ces derniers temps D'accord. Euh, je te vois Absolument, tu mon problème, Pardon. Oui mais oui, je vous écoute. Je dis aussi tu es, c'est ta générosité qui t'aide aussi beaucoup. Tu es quelqu'un que tu as un très bon cœur. Tu aides beaucoup les gens. Et oui, c'est ça qui t'aide beaucoup jusqu'à peut-être pas justement pas. Je vois vraiment comme des anges autour de toi qui te protègent à cause de ton bon cœur. Non, je parle du lavage au sel tous les jours. Mets le sel dans l'eau. Commence par ça, tu te laves avec. Euh, j'ai commencé ça, j'ai commencé ça, fait trois jours. D'accord. Tu es marié? Oui, oui, je suis marié. Et tes enfants sont où? Il y a un qui est ici avec moi, il y a un qui est au Sénégal. D'accord. Vu au Sénégal, là, il ne faut pas le laisser là-bas longtemps, sinon il pourra être attaqué. Okay. Parce que quand cool. des enfants sont à côté de toi, ils sont très protégés. Tu es quelqu'un qui es, es fort, je sens la puissance dans ton aura. Et une puissance calme, tu ne bavardes pas beaucoup, mais tu es quelqu'un que ton, ton esprit est très fort. Quand tu veux quelque chose, tu ne parles pas beaucoup, tu fais seulement. Tu fais. Okay. Maintenant. Euh... Okay. Pour... Oui. Pour je voulais vous Mmh. C'est les blocages, on appelle ça les limitations géographiques. Ils ont mis ça parce qu'ils savent que dès que tu vas recevoir ça, c'est comme si tu vas prendre ton envol. Et ils savent que si tu n'as pas ça, ça va bloquer ton enfant loin de toi. Comprenez que quand les gens vous bloquent, ils ne sont pas bêtes. Si c'est que tes pieds vont te permettre de marcher, ils vont couper tes pieds. Donc, euh, ça c'est pour que tu restes à un endroit. Est ce que tu vas faire... Euh tu veux que tu trouves un orphelinat, ou bien pour la rentrée scolaire, dans ton pays, trouve des orphelins que tu vas aider. Et aussi l'offrande à l'eau, fais une offrande à l'eau. Chaque semaine, je fais des offrandes à l'eau. Tu me donnes ton nom, tu donnes le don de tes enfants. Voilà, on va faire les deux choses là. Après ça, tu feras le lavage aussi, le lavage de tes enfants et de toi. C'est comme si on a empêché que vous soyez réunis. Je vois, c'est comme si on a mis des séparations. Et euh, après, tu feras tes business, tu vas commencer à faire des business, tu vas voyager. Donc tu vas peut-être acheter la marchandise chez vous, tu vas venir vendre là-bas. Je vois dès que tu auras ça, tes les choses vont commencer à avancer rapidement. Donc, euh, si je comprends bien, euh, je dois faire quoi Le lavage le, tu, Offrande à l'eau, tu devras prendre une, une offrande à l'eau. Tu vas prendre aussi le, le, le lavage à distance. Ok. Oui. Je, vous, je vais vous contacter. Oui, oui, Inbox. Je vais voir si je peux te suivre. 66. Oui. Euh, 00-237-693-50-22-66. vous Je ne sais même pas. Après ça, tu, tu fais un commentaire. Je vais voir ton nom. Je vais te suivre. Ok, à part toi. Merci. Bon, à tout à l'heure. Écoutez, l'un de mes éléments, c'est l'eau. C'est pour ça que je connais, que je ne peux pas prendre le cas de quelqu'un je parle avec. Je parle à mes gens ça ne se passe pas. Impossible. Impossible. Et beaucoup d'entre vous, ils vous guettent. C'est-à-dire, ils ont mis... Je sais qu'il y en a même, vous êtes sur ma page, je vous empêcher les gens de me suivre. Il y en a même qui m'ont dit que, que telle personne m'a vu sur ton direct, il est venu me dire en inbox que je te suis pourquoi. Bon, le numéro pour faire le don pour l'orphelinat, 698-367-221. Quand vous faites le don, vous devez dire... Euh, vous devez dire... Euh, c'est pour l'orphelinat, Pamela, Bonjour. Ok, c'est bon. Je vais te suivre Momo. C'est bon. Pardon oui, oui, ils envoient le message parce qu'ils ont envoyé le don. Ils, bonjour, Balti. Je ne sais pas, tu as pas envoyé la demande pour qu'on parle. augmenter les cœurs ou les fleurs ou bien je sais pas trop quoi je vais voir qui je vais prendre maintenant les toiles j'avais dit que je voulais te prendre après bon euh, facebook marie Sorel. Mmh, beaucoup de voile sur ton visage beaucoup de voile on a fait le genre, on va te simplifier seulement. C'est déjà genre choses qu'on a fait sur toi. Pourquoi on, on te simplifie On ne te prenne pas au sérieux. Marie Sorel. Et tu toi-même, es, tu, es, toi tu n'aimes pas dépenser. Tu es très... Tu es chichon, on va dire comme ça. Là. Tu as toujours un esprit déjà. Ça va finir, ça va finir. Pourquoi tu combattes ça Bon, l'étoile, bonjour. Bon. Je ne t'entends pas l'étoile, je sais pas si c'est moi ou toi. On va essayer après. Mmh. Gamini Karine, merci pour les fleurs. Tu as des business que tu l'as lancé, Gamini Karine. Mmh. L'île trésor. Euh, beaucoup de poison de nuit, nourriture dans la nuit. Euh, on me demande si tu vas chez les salatans. Hein? Eh, eh, eh, on les connaît. Bon, Laurie, si là, je te prends pour voir. Bonjour, Maman. Bonjour. Rude Lequeux. Bonjour. Et merci pour les fleurs. Bonjour, Laurie. Comment ça va ah, je suis là, maman. Je suis là. Parle un peu fort. Je dis je suis là maman. Je oui oui. La... Ok je t'écoute. En fait il si y a papa qui est malade ça fait déjà bientôt trois ans. On est... oui. vient à l'hôpital. c'est un peu stable mais on sait vraiment pas ce qui nous dérange toujours. Il a trop de douleurs. Ça quitte du coup ça va au ventre, ça va à la poitrine. <coughs> ça quitte la journée. Toi, toi-même d'abord, tu es mariée. Ah, toi Hein Tu es mariée Non, je ne suis pas mariée. Je ne suis pas mariée. Tu es dans quel pays Je suis en Turquie. Tu es bloqué en Turquie ou tu es en Turquie Bref, je veux continuer, mais pour le moment, ils sont bloqués. Voilà. Tu penses que tu, tu as hâte de... Toi-même, tu es bloqué. Tu vois, ça manque pour ton père. La bonne charité commence par soi-même. Hein. C'est vraiment La bonne charité commence par soi-même. C'est que je connais fait sur les enfants de ton père. Et toi, particulièrement, tu es quelqu'un que... Tu es très optimiste dans ta famille. Parmi tes frères et soeurs. Très. Et euh, ça n'a pas plu à beaucoup de personnes. Donc, je pense que vous devez avoir un oncle qui est à l'origine. Et la, famille, la maladie de ton père, c'est pour sucer votre argent. maintenant wow. Toi, tu dois comprendre. Ce n'est pas qu'on est... Est, qu est égoïste, mais à un moment, tu vas comprendre que tu dois d'abord te focaliser sur ton travail, à toi-même. D'accord, Ceux qui font les dons pour l'orphelinat, la pardon, je vais préciser. Quand on fait les dons pour l'orphelinat, vous devez préciser. Euh Qu'est-ce qui fait ce bruit? Vous devez préciser que. Euh Maman, c'est quoi ce bruit? C'est toi, c'est chez toi, Lauricia. C'est comme je tapote. J'ai arrêté. Oh. Euh, quand vous faites le don, vous devez préciser que c'est pour l'orphelinat, voilà bon, le, pour ceux qui veulent envoyer euh, par Western Union ou bien tout ça, je peux vous envoyer les noms pour ça après bon, voilà, je crois qu'il y a l'autre qui a, oui, voilà, justement, oui. pas la trésorerie de ne plus tapoter ah, d'accord ok, bon Fort Trident, merci, bonne journée je la fait, là, si vous n'êtes pas patient moi, je ne oui. sais pas Tu dois euh, en Turquie là-bas il y a l'eau. Oui, tu es dans quelle ma ville? Ma. Istanbul non. Et votre allô? Oui Seigneur. Allô? Oui maman. Ta mère est où? Ma mère au Cameroun. Elle a déjà fait quelle tradition pour toi? Rien, ma mère dort beaucoup. Les traditions, généralement, c'est moi-même qui, qui les fait. Bon, tu vas arrêter de porter toute la famille sur ton dos pour l'instant. Est-ce que ça bug toujours? Répondez-moi, commentez-vous, me dites si ça bug toujours. Bon. Euh, je crois que tu vas faire des choses, tu vas prendre des responsabilités, tu vas faire des choses là-bas sur place. Il faut que tu parles à la terre qui est là-bas. Tu demandes de te, de te libérer pour que tu partes. Bonjour Kiki Vêtement, comment tu vas Tu as demandé à la terre là, de te libérer. Pour moi, je vais d'abord demander pardon parce que quand tu es arrivé, tu les as ignorés. Maman. Voilà, Donc, tu peux prendre le, une bouteille de vin rouge tu vas faire, c'est sur la page, je voulais parler de ça, c'est sur la page. Euh, tu vas faire le bain de pipi pendant 7 jours, comme on est encore dans les 7 premiers jours du mois. Tu vas euh, souffler la cannelle dans l'endroit où tu vis. D'accord, maman. Et il faut prendre, on va faire l'offrande à l'eau dans les 2 jours qui arrivent. Tu prends ça aussi. Et euh, il faut que tu modifies ta façon de parler. C'est comme ça, on a fait de telle façon que tu ne peux pas voir ce qui est important. Si tu as l'argent, tu ne vas pas faire ce qui est priorité pour toi. Vous allez voir, ça c'est comme un blocage pour toi. Tu ne vas pas faire ce qui est priorité pour toi, tu vas aller faire plutôt autre chose. Après, quand l'argent finit, tu dis, ah, je n'ai j'ai oublié de faire ça. C'est vraiment... Bon, ça c'est aussi un... Je peux dire que c'est même un blocage. Ça, je pense que tu dis autant que de penser à moi. Donc, je vais prier pour toi. Éternel, je te remercie pour ta fille ici présente. Ok. Tu vas acheter l'huile d'olive aussi. Tu vas euh, lire le somme 35 sur cette huile d'olive. Tu vas prendre l'huile d'olive et tu vas tracer comme les, les, les, les bracelets sur tes mains, comme les menottes. Tu vas tracer ici la veille d'olive. Tu, tu vas lire. Donc, tu vas tracer les bracelets sur ton... Tracer les bracelets ici et sur tes pieds. Et tu vas prendre l'huile, tu vas faire le signe de croix en bas de tes pieds avec... Bracelets sur les mains, bracelet sur les chevilles, en entrée avec l'huile d'olive, et puis euh, signe de croix avec trois doigts comme ça là en bas du pied. Maintenant, tu vas dire Tu te libères de toutes mes notes spirituelles et tu prends ta libération territoriale. Tu appelles le nom du pays où tu veux partir. Tu dis maintenant que je reçois mon entrée dans ce pays. Pour toi, particulièrement, c'est ce qu'il faut faire. Ceux qui me suivent aussi, c'est vous aussi fait pour vous. Faites n'empêche pas que quelqu'un ne le fait. Mais c'est ce que moi je vois pour toi tu vas faire voilà de rien de rien bon bonne journée il mmh. bon, y a une jeune fille ici là bonjour tanya waouh tanya tu, tu dois tu dois attirer que les hommes riches tania tu dois attirer que les hommes riches mais on a bloqué un peu ça. Quand ah, ils de concrétiser pas les choses. Attends, je vais voir si j'ai... Je... C'est TikTok. envoyez les cadeaux, je crois que... Je veux voir. Sonia Jasmine Todjom. Christelle Bacon. Tu es très gentille. On en plus beaucoup de toi, Christelle Bacon. Batouli, je vais envoyé tout le cadre, il faut que tu acceptes. Bonjour. Bonjour. Oui, oui, oui, oui, je suis là. Comment ça va? Oui, ça va, ça va un peu. Relation amoureuse, tu es avec qui? Euh, à quelqu'un qui veut sortir avec moi, mais je veux pas. L'insister, mais je veux pas. Oh. Je vois beaucoup de confusion dans ce sens-là, beaucoup de tiraillements. On te discute de beaucoup de côtés. Et euh, euh, tu es quelqu'un qui empêche ton attention, t'empêche d'être... Focaliser. Parce que si tu te concentres, tu vas accomplir beaucoup de choses. Et euh, tu es aussi très sensible. Oui, oui, vrai. Tu es très sensible aux, aux choses. Il faut que tu apprennes mm -hmm. à du ton cœur. Quand tu vois quelque chose, que ça ne te, ça te préoccupe pas toute la journée. Donc, c'est facile de te faire mal parce que tu es très ah. sensible. Oui. Mais... Ah, oui, c'est vrai. Ta maman est où Aller au pays. D'accord. Ça fait combien de temps que tu es parti euh, Ça fait dix ans que je suis en France. Séjour Titre euh, oui, oui. de séjour Oui, euh, oui. J'ai un titre de séjour, mais la famille, ma famille maternelle, ils m'ont beaucoup combattu. Mmh. Il y en a qui ne sont pas contents, j'avais essayé de me renvoyer, c'était pas facile. Vois, en fait, c'est même depuis l'enfance qu'on te combat ouais. beaucoup. Quoi qu'ils t'ont envoyé des maladies quand tu étais petite, tu vois, depuis l'enfance. Quand tu es né, ils t'ont beaucoup, même dans l'enfance. On se le dit déjà l'enfant qui était très mince quand tu étais petite. Et on te, on te menaçait beaucoup, maladie. maladies. Oui. Euh... Ouais. Bon, ta mère c'est pas c'est clair que ta mère ouais, va pas faire de oui, travail spirituel pour toi tu vas mmh. tu te là que avec du sel euh, oui j'ai commencé un peu mmh, mmh. d'accord tu auras besoin de force tu as besoin de force mmh. tu as besoin de force vous demander la force mmh. la mmh. puissance mmh. la puissance quand la différence entre la stalette et et la BMW ou la Mercedes, c'est la puissance du moteur. Donc, toi, tu vas demander la puissance. La puissance, c'est ça que tu vas vraiment demander. Euh, le jeûne, il faut que tu jeûnes. Tu peux faire trois jours de jeûne. En attendant que tu reçoives mes produits, commence à faire ton bain de pipi le matin. Donc.